Bonjour. Aujourd'hui, on peut voir euh, le rôle des psychiatres dans les enquêtes de police. On se souvient, il y a quelques années, il y avait eu l'affaire Outreau. Il y avait eu des psychiatres qui, avaient, qui étaient intervenus dans cette affaire. Le juge avait écouté ces psychiatres et puis, résultat, on était arrivé à un gros scandale, des innocents emprisonnés. Cet été, à Istres, une femme a été retrouvée euh, dans les rues du Vieillistre, à 522 moi, tuée de plusieurs coups de couteau. Elle avait des traces au cou, des traces au thorax. La police, en une journée, a résolu cette enquête. On aurait dit que quelqu'un qui, euh, qui se retrouve mort en bas de chez lui avec des, des marques de couteau a été tué. Eh ben non au lieu de, de faire appel par exemple à des, des vrais experts, c'est-à-dire la police scientifique, etc., qui ont fait des relevés d'empreintes sur le, le couteau qui a été retrouvé, la police, Istre, la police nationale pardon, basée à Istres a eu la géniale idée de faire appel à un, un expert, mais psychiatre. Ils auraient pu prendre un marabout, un expert marabout, mais non, ils, ont, ils se sont limités à l'expert psychiatre. Et cet expert psychiatre a conclu que la victime, qu'on a retrouvée avec plusieurs coups de couteau, c'était tout simplement suicidée. Donc elle était dans sa cuisine, elle s'est filée des coups de couteau au cou, dans le thorax, et puis après elle s'est dit, ah ben, je vais aller faire le tour dans, en, en ville, je descends chez moi, et puis elle est morte de, à la suite de ses blessures. C'était le 10 août euh, 2014 à Istres, euh, le docteur, euh, ce grand psychiatre, qui lui aussi euh, me convoque pour euh, examen psychiatrique, parce que quand je porte plainte contre des policiers, ça dérange. j'ai porté plainte en tant que victime auprès euh, du procureur, etc., qui a fait redescendre l'affaire au commissariat d'Istre. À Istres, comme peut-être dans d'autres commissariats de France, les plaintes dérangent. Surtout si certaines plaintes visent des policiers. Alors, qu'est-ce que euh, la police a fait Donc, je, je porte plainte contre des policiers. Et les policiers, ils me renvoient une convocation. Voilà, ici. Il s'agit donc de... C'est un, un brigadier... Euh, c'est un brigadier-chef de police, j'ai masqué son nom, qui me convoque, moi, victime, devant un psychiatre pour un examen psychiatrique le, le 15 octobre 2014. Je n'y suis pas allé, je ne vais pas y aller. Voilà, en France, ou en tout cas à yves comment on fait quand une victime pose plainte eh bien, on va l'envoyer chez un psychiatre. On sait que les psychiatres font des erreurs. Et eh ben voilà, une, une erreur de plus serait bienvenue pour le commissariat dyves